Et les conversations de peut-être pour objet de nous convaincre que nous, nous sommes pas enfermés dans un confinement sans fin. C'est pour une absurdité. Les personnes détentrices de portables au début qui se déplacent en même temps qu'elles ne répondent pas quand leur téléphone sonne. En tout cas, on est dû qu'elles concernent leur téléphone fixe qui ne se déplaçait pas avec elles et qui restait sans réponse quand elles n'étaient pas présentes. Et c'est pour cette raison que j'avais expliqué dans un groupe d'activistes informaticiens lassés de leur start-up. Et enquête d'autres valeurs radicales, vacances, Berlin, électrique, que ma déclaration de candidature à la présidence de la République reposait son seul et unique engagement de répondre au téléphone entre 17h32 et 19h31, conformément à un système de stagnation active qui tient pour acquis qu'une décision politique ou intime ne serait prise que si personne ne s'opposerait à cette décision. Il est clair. Les réunions fondées sur un nouveau rapport démocratique, avec langage des signes, bâton de parole, cercle de parole, remise en cause de la tribune, sont destinées à atténuer la culpabilisation engendrée par une répression sexuelle.